Puisque nous avons euh, compris le texte et que vous avez vu que c'est une scène de balle, bon, très bien, vous avez compris ce qui s'y passe, essayons avant de nous lancer dans l'analyse d'avoir un, un angle d'attaque. Donc pour avoir un angle d'attaque, il faut se poser des questions et ces questions, ce sont celles qui sont suggérées par le, le titre du thème associé, individu, morale et société. Si on les prend un par un, on a des, des axes de réflexion. Premier axe, celui de l'individu. Un individu, par définition, contient des forces qui ne regardent que lui, qui sont privées et qui apparaissent dans sa tête, dans son intimité et qui sont parfois violentes, parfois incontrôlables, parfois dangereuses parce qu'elles vont remettre en cause l'ordre établi et cet individu va donc, en fonction de ses passions, de ce qui lui arrive, il va devoir faire des choix qui vont le conduire à une fin heureuse, une fin malheureuse, une punition, une, une promotion, hein, tout est possible, donc, mais ça en, en, ça doit rester dans votre ligne de mire. Si cet individu, dans une situation donnée, fait des choix, le programme vous suggère de réfléchir à la moralité de ses choix, c'est-à-dire, est-ce euh, que c'est un choix qui correspond à une éthique de vie et, et qui, euh, qui est positif est-ce que c'est un choix qui est simplement moral et qui correspond aux normes de la société dans laquelle euh, euh, l'individu vit alors il ou elle, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai mis elle je ne sais pas si c'est clair mais on la use. ce que je veux dire par là c'est que euh, là, on va dire que en gros, si un individu fait ses choix par rapport à la société on va dire qu'il fait plutôt un choix c'est-à-dire il essaie d'obéir de, de, ou de se conformer, en tout cas il les prend en compte, les normes de la société dans laquelle il vit. Donc il peut très bien devenir immoral, complètement immoral, c'est-à-dire il, il décide de lutter volontairement contre ses choix. On en parlera par exemple avec Madame de Merteuil, ce sera un texte qu'on ira après. Donc, le, le, le, il peut très bien se dire, moi, ces normes qu'on m'impose, je les refuse, je vais lutter contre. Ça va être un choix immoral, on va dire ça comme ça, qui va faire du mal, entre guillemets, euh, aux gens. Ça peut être un choix parfaitement moral. Donc, ça veut dire qu'il va se conformer à ces règles. Mais ça peut être aussi un choix un petit peu plus subtil que simplement moral ou éthique, euh, ou immoral, pardon, un choix qui correspond à une éthique de vie, c'est-à-dire qui est bon pour lui, ou qui est mauvais pour lui. Alors c'est là que ça devient intéressant de faire la, la comparaison, parce que par exemple, un individu fait un choix moral, par exemple, il décide de tuer quelqu'un parce qu'on lui a dit de le tuer, donc il se conforme aux, aux règles de la société dans laquelle il vit. Oui, mais ça lui fait beaucoup de mal en lui, il ne supporte pas l'assassinat, ça le bouleverse, ça le rend malade, il a une destinée terrible. Donc là, forcément, son choix euh, serait légitimement de ne pas tuer. Donc vous voyez qu'un texte pose toujours des questions de moralité. Enfin, la société. Bah, une société a toujours des rituels, des tolérances, des tabous, des hypocrisies, je pourrais le rajouter. Et cette société influence les personnages. Donc dans, la, dans le cas de, de la princesse de Clèves, c'est une société très galante mais qui affiche une moralité de façade tout en continuant à, à, se, à se livrer aux, aux joies et de la galanterie. Donc on fait des mariages religieux mais ça n'empêche pas qu'on continue à faire ces petites affaires du point de vue sentimental. Est-ce que les personnages se libèrent de cette société Est-ce qu'ils s'y conforment tout dans le conformisme est-ce qu'ils décident de la remettre en question à l'intérieur d'eux Est-ce qu'ils la font évoluer Voilà, tout ça, c'est des, des questions qu'un texte va poser. Donc il faut essayer d'y réfléchir à tout ça. Et évidemment, c'est un peu abstrait tout ça. Mais si je prends la petite passion de la princesse de Clèves, en quoi, comment la passion, l'amour brutal qui tombe sur la princesse de Clèves va forcément provoquer une destinée C'est-à-dire que là, la, la, la, la force amoureuse, le désir, euh, va s'opposer complètement à, à son éthique de vie elle elle, elle veut l'amour, elle veut, euh, le vrai et en même temps elle veut respecter, euh, respecter que, cette, que cet amour se, se développe au sein d'un mariage et puis elle veut aussi euh, respecter jusqu'au bout euh, la mémoire des gens avec qui elle s'est liée etc., etc on voit que ce choix est à la fois euh, éthique correspond à son exigence personnelle et intime, mais qui correspond aussi en apparence à un choix moral. Euh, tu as, ton mari est mort de désespoir, donc la, la morale t'impose d'honorer de, de, sa mémoire et d'éviter de tomber dans les mains du premier amoureux venu. Donc ça correspond aux attentes de cette société. Mais en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement non, et que justement à un moment donné, euh, toute la situation de, de, de veuvage de la princesse, c'est que, bon, après un, un deuil, elle pourrait très bien se livrer à son amour. Mais elle, elle ne veut pas. Hein, son choix est intime parce qu'elle se, elle se dit que si jamais la mémoire lui revient, j'imagine au moment où elle se, elle, se, elle, se, elle se jetterait dans les bras du duc de Nemours, elle se dirait en même temps ça, c'est l'homme qui indirectement est associé à la mort de mon mari. Et ça, ça me fait souffrir. Donc ça son exigence d'un amour parfait serait complètement contrariée. Donc, euh, son choix moral, vous voyez, euh, bouscule, bouscule complètement sa, euh, sa vie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, finalement, tout le monde dans cette société galante serait parfaitement prêt à voir la, la princesse céder aux avances du duc. Euh, mais on voit que le personnage, ici, échappe à cette société. Elle se... Elle est, elle est encore plus exigeante, on dirait plus royaliste que le roi, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, et qu'elle a l'air de s'y conformer en apparence, mais finalement elle se, elle se libère des tolérances de sa propre société. Un petit peu comme si elle allait encore plus loin que ce que la société a l'air de, de lui suggérer. Voilà, donc vous, voilà pourquoi ça peut vous intéresser de passer par ces par ces passages -là. Alors, dans le passage où on est, c'est intéressant, parce que elle se conforme à l'ordre de sa société. On lui dit d'épouser, euh, de se jeter dans les bras d'un homme qui arrive. C'est le roi lui-même qui lui demande. Euh, en quoi elle, elle, elle obéit, en quelque sorte, à cette société, c'est aussi parce qu'elle discute avec la Dauphine, et que la Dauphine est une personne influente, donc politiquement, elle reçoit presque ses ordres, <rire> si je caricature un petit peu, reçoit ces ordres des personnages influents de la cour. Donc, on pourra dire qu'elle se conforme aux volontés de la cour. Seulement, le problème, c'est que ces volontés de la cour, elles bah, elles sont pas tellement morales. Elles poussent une femme à marier dans les bras du plus bel homme et du, du plus grand séducteur de, du moment. Et c'est même le, le, le roi et les reines qui les invitent à dire ah ah, qui jouent avec tout ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Vous vous connaissez On voit que. C'est une société qui aime le jeu, qui aime les jeux amoureux, et là, ça va bousculer, évidemment, les, les, la, la, la princesse, elle va être obligée de faire un choix, d'abord moral, mais surtout éthique. Enfin, si vous arrivez à comprendre tout ça, ça va peut-être vous aider à aller plus loin dans la compréhension du texte, et je vous ferai après un petit laïus sur la manière dont on peut faire une petite problématique à partir de ce texte en particulier. Voilà pour cette deuxième vidéo sur le texte 2.